Bonjour les amis nous sommes lundi 14 mars. Donc si vous avez vu ma vidéo d'hier normalement vous auriez dû faire déjà de bons résultats ce matin si vous avez suivi euh, les conseils que je donnais, enfin les conseils disons si vous avez suivi ce que je disais et que vous avez eu ce matin et que ça se confirmait effectivement vous devriez déjà avoir fait une belle matinée de gains. Donc dans ma vidéo d'hier donc j'expliquais que la bourse remonte et que je privilégie les trades à l'achat. Donc je vous montrais ici donc la, la bougie verte là, qui avait débuté donc la semaine passée. Et euh, que je pensais que cette semaine effectivement on allait repartir à la hausse. C'est ce qui s'est passé donc on voit ici à l'ouverture du marché donc sur le market profile donc le marché qui a ouvert dans le range ici de la veille et puis qui est parti donc à la hausse et on voit donc sur le graphique ici en CFD effectivement une deuxième bougie en weekly ici donc qui a été initiée ce matin donc cette nuit même et euh, vous voyez ici l'indicateur stochastique effectivement qui continue à progresser et donc euh, on voit bien ici en <coughs> futur également. Donc on est sur un marché haussier. Alors maintenant bien sûr il faut, faut, faut être prudent parce qu'il peut toujours y avoir donc des, des corrections donc il faut regarder sur le plus long terme où on se trouve et à ce moment-là donc moi je privilégie toujours euh, les trades à court terme, mieux vaut prendre euh, plusieurs petits trades. Donc on voit ici un weekly, donc on est quand même sur un niveau ici, vous voyez ici ce niveau-là. C'est quand même une résistance à ce niveau-là donc il faut faire attention, peut-être que ça va casser et aller euh, donc on est à 14 000 ici aller vers les 15 000 mais il peut y avoir une résistance, il peut y avoir donc un retour ici donc prudence. Euh, prenez des petits trades parce que vous voyez ici donc en 30 minutes là ça hésite à ce niveau-là, on a bien un niveau de résistance à ce niveau-là. Donc il est important toujours de bien faire vos analyses à long terme, à moyen terme et redescendre après sur des, sur des unités plus petites. Mais euh, vous voyez quand même que les analyses que j'ai faites hier se sont vérifiées. Donc avec l'expérience vous arrivez à faire de bonnes analyses et utiliser des techniques tout à fait intéressantes comme celle du scalping que j'enseigne et maintenant du market profile puisque si on va sur la, le market profile on voit donc très bien ici qu'on a initié donc ici le marché à ce niveau-là. Si je split donc le profil d'aujourd'hui vous voyez là, a et B, c'est euh, les deux premières demi-heures. Et puis le marché a cassé, est allé là-dessus. D'après moi, il ira encore plus haut, mais bon, ce n'est pas, pas une certitude. Euh, très souvent, il fait à peu près trois fois euh, l'inside balance ici. Donc, il peut très bien casser les, les 14 000 dans la journée et aller beaucoup plus haut, mais il faut toujours euh, être prudent. C'est le marché qui décide, ce n'est pas nous. Ça je pense que vous le savez, nous, on ne peut faire que suivre, prévoir euh, euh, ce qui va se passer mais toujours être très prudent, ne pas vouloir anticiper et toujours euh, bien sûr regarder euh, ce que fait le marché et c'est en fonction de ce qui fait qu'on va se positionner ou non euh, dans un sens. Après il faut être prêt à couper très rapidement lorsque le marché ne, ne fait pas ce qu'on pensait qu'il allait faire. Donc il va alors se repositionner, il ne faut pas hésiter à se repositionner parce qu'il peut, euh, peut s'y mettre à, à plusieurs fois avant de, avant de casser comme vous voyez ici. Donc ici si, si on est en une minute, on voit qu'il a tapé ce niveau-là puis il y a une réaction, il a retapé une deuxième fois et puis il est redescendu plus bas, il est remonté une troisième fois et maintenant encore il repart plus bas. Donc c'est possible qu'il aille encore une ou plusieurs fois retaper ce niveau ici euh, à, qui est carrément donc une résistance et puis qu'il le casse et qu'il aille beaucoup plus haut. Et donc euh, il faut toujours être prudent quand on arrive à ce niveau-là. Après on peut bien sûr euh, lorsqu'il y a une réaction comme ceci se repositionner à la hausse mais s'il va beaucoup plus bas il faut, faut être assez réactif et couper très vite. Mais vous pouvez très bien faire euh, pas mal de, de petits traits de gagnant qui est au bout de de quelques, quelques heures euh, se révèle euh, très intéressant. Il ne faut pas absolument euh, faire euh, du trading à long terme mais surtout pas prendre une position et puis aller, euh, aller se promener et revenir voir en se disant je vais gagner des sous de cette manière-là. Non ça ne euh, euh, fonctionne pas, je peux vous, vous pouvez me faire confiance pour ça, ça ne fonctionne pas. Donc restez devant vos écrans ou alors si le, marché, si le marché casse par exemple, si vous prenez une position à l'achat qui casse ici et que vous protégez votre position, donc disons que vous prenez d'abord des bénéfices, vous prenez deux ou trois positions, prenez des bénéfices et vous protégez votre position. Donc vous mettez un stop loss de manière à ce que s'il revient sur votre stop loss, vous euh, ne perdiez pas d'argent et à ce moment-là il est possible qu'il qu aille beaucoup plus haut et là vous pouvez faire autre chose, vous pouvez aller vous promener ou faire une autre activité. Mais euh, ne faites pas systématiquement ce genre de choses et surtout pas euh, ne pas mettre de stop loss, ça ce n'est pas sérieux quoi. Euh, vous n'allez pas gagner de l'argent en bourse de cette manière-là mais euh, il faut euh, réagir euh, rapidement et comme vous le voyez euh, à ce moment-là on peut gagner pas mal d'argent. Mais euh, n'espérez pas faire euh, des gains d'argent si vous débutez euh, en faisant du trading à long terme, ça ne fonctionne pas. Vous voyez comme les marchés sont hyper volatiles, on peut très bien euh, perdre tout son capital lorsqu'on a une crise comme ce qui s'est passé maintenant. Mais lorsqu'on sait trader comme je vous l'ai expliqué ça peut être à la baisse donc on peut très bien trader à la vente ici et gagner beaucoup d'argent comme cela, regardez mes précédentes vidéos je vous l'explique et euh, après reprendre des trades à l'achat. Donc en bourse on ne gagne pas forcément uniquement lorsque la bourse monte non. Bon vous avez des investisseurs à long terme qui le font mais il faut avoir énormément de capital, faire beaucoup d'analyses euh, de sociétés etc. Et puis ça reste encore très aléatoire de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc moi j'ai un petit peu d'investissement mais très peu sur Apple, sur Google, sur Tesla. Apple je suis en gain, Tesla je suis en perte, Google je suis en perte également pour le moment. Mais bon c'est du long terme, ce n'est pas comme ça que, que moi j'investis en bourse, c'est juste un petit peu pour, pour le plaisir de dire allez je… Je compte, euh, je compte trader un petit peu à long terme mais pour vraiment gagner de l'argent c'est du trading comme, comme celui-ci du trading à court terme. Donc à ce moment-là bon on, on s'implique réellement, on apprend vraiment à devenir trader et c'est ce que je vous conseille de faire et c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes étudiants à travers euh, mes formations. Donc euh, c'est ce que je vous, je vous suggère également de faire, euh, suivez des formations, euh, essayez de trouver les bonnes formations parce qu'il n'y a pas que des bonnes formations. Euh, j'ai payé assez cher pour le savoir. Donc euh, il faut euh, donc euh, pas faire confiance à n'importe qui et à ce moment-là petit à petit vous deviendrez bon et vous pourrez dire voilà moi je, je peux trader, je sais trader et euh, ça peut être dans un premier temps un, un, une activité complémentaire et après peut-être que ça deviendra vraiment euh, vous gagnerez autant que ce que vous gagnez avec votre travail ou plus. Ou bien si vous êtes déjà retraité et eh bien ça peut être un, un complément de revenu euh, très intéressant. Donc ce que je vous conseille donc c'est de, de suivre une de mes formations euh, commencer par le Scalping ou Scalping et, euh, et Market Profile parce que le Market Profile est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant donc, euh, et ensuite euh, vous verrez un petit peu euh, Comment, comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas à me, à me contacter, à mettre des commentaires. Donc là vous voyez on a en une minute une réaction du marché ici et on va arriver à un point intéressant. Vous voyez ici pour reprendre un trade à ce niveau-là. S'il se retourne il, on voit ici le stochastique qui est bas. Donc tout ça je vous explique dans, dans ma formation au scalping. Donc euh, c'est très intéressant, c'est très amusant également aussi. Donc euh, au départ vous ne devez pas mettre un gros capital pour, pour démarrer mais vous verrez si vous gagnez quelques, quelques euros ou quelques dizaines d'euros au début en démarrant et eh bien vous verrez que c'est assez, euh, assez sympathique de, de faire du trading de cette manière-là et vous pouvez y passer euh, un peu de temps euh, si vous êtes retraité euh, c'est très plaisant, c'est très dynamique et pour le cerveau c'est très bon aussi. De, de maintenir une activité comme celle-là. Vous voyez on a un beau point d'entrée ici donc on, on, pourrait, on pourrait tenter en étant prudent comme ça parce que vous voyez qu'il réagit ici encore donc attention. Donc il ne faut, faut pas se précipiter, il faut attendre et si jamais on prend une position ben il faut la couper rapidement et plutôt profiter donc de mouvements à la hausse. Mais vous voyez que c'est assez, euh, assez passionnant comme, comme activité et puis on peut regarder également ce qui se passe sur, sur le market profile avec toutes les, les techniques qu'on peut avoir avec le market profile. Euh, C'est également euh, très intéressant de voir et d'estimer ce qui peut se, se passer dans les, dans les prochaines heures. Donc en market profile on a toutes les demi-heures donc une lettre qui change. Et euh, on va avoir probablement aujourd'hui euh, une journée intéressante. Maintenant il faut qu'il casse donc euh, ce niveau des, des 14 où il stagne là, il reste là. On est pour le moment au niveau des, des, des 14 000 ici sur le DAX, sur le futur. Donc il faut voir euh, ce que va faire le marché. Donc, vous voyez ici on a une réaction. Donc si j'étais concentré sur, le, sur mon trading ben je prendrais une position à, à ce niveau-là. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on ce qu peut faire avec le trading, c'est assez, assez intéressant, assez passionnant et moi je vous conseille donc de vous mettre à cette technique donc du scalping, du, du market profile et vous verrez que bon sur mes, sur mes formations j'ai un pack qui est scalping plus market profile. C'est je crois une formule très intéressante pour ceux qui veulent vraiment trader de manière efficace et démarrer en bourse avec une bonne formation. Voilà donc euh, on continue à regarder le marché, à voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc euh, mes prévisions d'hier étaient, étaient très bonnes donc euh, je suis content pour ça et je suis content pour vous si vous avez pu en, en profiter et on continue donc euh, à voir ce qui se passe dans la journée et dans les prochains jours. Donc comme je vous ai dit à mon avis on va avoir euh, donc euh, une continuation de la hausse euh, du marché donc parce que je pense que les banques centrales vont continuer à soutenir euh, le marché qui remonte et je vois très bien le marché arriver euh, prochainement vers les 15 000 voire euh, même euh, casser les 15 000. Euh, malgré la situation euh, en Ukraine, la guerre etc. je pense que les banques centrales vont soutenir euh, les marchés. On a bien vu lors de la crise du Covid que les marchés étaient totalement en opposition avec ce qui se passait au niveau économique mais que les banques centrales qui l'ont annoncé d'ailleurs soutenaient les marchés. Donc euh, c'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut en profiter, il ne faut pas, faut pas du tout paniquer lorsqu'on voit une chute comme cela et euh, donc on peut trader aussi bien à la hausse qu'à la baisse et moi je vous souhaite donc d'apprendre ces techniques qui sont passionnantes et qui vous permettront de, de gagner de l'argent et peut-être compenser les, les, de, les hausses importantes actuellement de l'énergie, de l'essence. Euh, même ici à Tenerife actuellement donc euh, euh, l'essence a pas mal augmenté donc elle était à 90 centimes le litre euh, euh, octane 85 de l'essence et ben, j'ai fait le plein hier euh, donc on était à 1,30. Euh, presque 1.40 donc ça monte, ça monte pas mal ici aussi. Mais bon la vie à Tenerife est très agréable malgré tout et moins cher qu'en France et en Belgique. Donc voilà euh, si vous voulez venir faire du trading à Tenerife eh bien je peux vous dire que c'est top ici. Donc la vie ici, le soleil euh, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, euh, je fais également de l'immobilier. J'ai pas mal de Français et de Belges qui me contactent euh, actuellement pour venir acheter un appartement ou une maison ici à Tenerife et je les comprends. <rire> voilà donc euh, encore une belle journée de trading aujourd'hui, je vous souhaite euh, le meilleur et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Mettez un pouce sur le haut si vous appréciez mes vidéos, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et dites-moi si elles, elles vous sont utiles. Donc mettez-moi en commentaire euh, un petit message, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Euh, je vous dis à très bientôt, au revoir